Importation automobile, les concessionnaires reviennent à la charge. La France suspend les versements des pensions de retraite aux Algériens. Jamel Belmadi parle de la rupture des relations algéro-marocaines. Importation automobile, les concessionnaires reviennent à la charge. Avec une activité complètement à l'arrêt depuis plusieurs années, les concessionnaires automobiles reviennent encore une fois à la charge en demandant l'intervention du Président de la République. Dans leur lettre, ils pointent du doigt le comité technique l'accusant des blocages. Après les retards accumulés dans la délivrance des agréments, les concessionnaires ont demandé, dans une lettre, adressée au chef de l'État, d'intervenir dans l'optique d'un arbitrage dans ce dossier. En effet, ils se disent lassés d'attendre que les agréments soient octroyés. Après avoir satisfait les conditions de trois cahiers de charge, 515-58, 20-227, 21-175, conçus par différents ministres de l'industrie, on n'a reçu aucune explication de la tutelle, ont indiqué les concessionnaires, dans leur lettre de revendication, les concessionnaires automobiles ont carrément pointé du doigt le comité technique interministériel, créé par le ministère de l'Industrie dans l'objectif d'examiner et de suivre les dossiers relatifs à l'exercice de l'activité de construction de véhicules, et celle de concessionnaires de véhicules neufs. Le comité technique accusé de l'actuel blocage. L'accusant du blocage actuel, ses opérateurs économiques affirment que ce comité n'a pas respecté les délais réglementaires fixés par les articles 13, 14 et 16 du décret exécutif 2175. Selon les signataires de la lettre adressée au Président, ce comité a exigé des documents non prévus par le cahier des charges. Dans un autre volet, les concessionnaires ont exprimé leurs craintes quant à l'avenir de l'activité et les emplois directs et indirects. L'activité et les emplois sauvegardés depuis le début de la crise de l'automobile, en 2017, sont grandement menacés, ont-ils alerté. D'ailleurs, ils affirment que le secteur a perdu 30 000 emplois directs et les dizaines de milliers d'autres indirects. Dans ce sillage, ils abordent également la question des pièces de rechange, dont l'importation est également à l'arrêt. Nous sommes dans l'impossibilité depuis la promulgation du décret exécutif numéro 2194 d'importer les pièces de rechange d'origine, en raison de la non-obtention de l'agrément du concessionnaire, ont écrit les concessionnaires, soulignant que cela a impacté l'entretien des V.I. La France suspend les versements des pensions de retraite aux Algériens Récemment, la Caisse de retraite en France a informé, par le biais du Consulat Général de France à Oran, de nombreux Algériens de la suspension du versement de leur retraite, notamment ceux ayant travaillé pendant des décennies sur le territoire français à des institutions et des entreprises françaises, a-t-on appris de sources concordantes En effet. Les mêmes sources ajoutent que cette mesure a été prise de manière conservatrice, dans l'attente de l'examen des dossiers de ces retraités algériens et l'enquête sur la nature de leurs prestations de retraite, au moment où de nombreux doutes se portent sur ces bénéficiaires de pensions en monnaie forte, où les services du consulat de France à Oran avaient déjà, et à plusieurs reprises, informé les personnes concernées par cette affaire par démissive, et ce, depuis le début des procédures de l'enquête. Les raisons de la suspension des pensions pour la décision de suspendre les pensions de retraite, la Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, s'est appuyée sur plusieurs faits, dont l'absence d'adresse fixe pour les bénéficiaires de la monnaie forte, et l'incapacité de certains, d'entre eux à renouveler leur dossier de la pension demandée par la CNAF. Selon les mêmes sources, le Consulat de France à Oran, qui a remis au premier plan les mêmes enquêtes après des événements similaires il y a cinq ans, date à laquelle les pensions de plus de 110 retraités décédés ont été arrêtées, a envoyé beaucoup de correspondances aux personnes suspectées de la légalité de leur pension, affiliées à la caisse et résidentes en Algérie, les exhortant à fournir des certificats de vie, dans des délais n'excédant pas un demi-mois. Ainsi, les sources ont ajouté que le Consulat de France à Oran s'est empressé d'accorder des crédits aux agences d'assurance dans plusieurs wilayas de l'Ouest algérien, afin de vérifier les certificats de vie des retraités et les certifier avant de les adresser, à la Caisse, avec la garantie de répéter l'opération chaque année à des délais ne dépassant pas 60 jours, conformément à la loi française sur les retraites. Jamel Belmadi évoque la rupture des relations algéro-marocaines. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie Jamel Belmadi a évoqué, ce lundi 6 septembre, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Cette brève évocation a eu lieu en réponse à une question d'un journaliste, et ce, juste avant le vol des Fenech vers Marrakech où se déroulera le match Burkina Faso, Algérie. Pour le coach des Verts, la rupture des relations. Diplomatique entre l'Algérie et le Maroc n'aura aucune répercussion sur son équipe. Juste avant que Riyad Mahrez et ses coéquipiers prennent l'avion à l'aéroport international d'Alger, Jamel Belmadi a fait savoir que les affaires politiques n'intéressent pas l'équipe nationale. Nous allons au Maroc pour jouer au football uniquement. Et nous mettons de côté les affaires politiques, a-t-il, tranché en réponse à un journaliste présent à l'aéroport d'où les fenêtres allieront Marrakech pour le match de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022, et ce, contre l'équipe nationale du Burkina Faso. Cela dit, en balayant la question politique d'un revers de la main, Jamel Belmadi n'a pas manqué d'exprimer une préoccupation à propos de ce voyage. Cela rapporte avec les conditions climatiques en vigueur au niveau du royaume chérifien. Il paraît que la température sera élevée là-bas. J'espère seulement que nous pourrons nous adapter de façon rapide, a en effet affirmé le sélectionneur national. Pour rappel, l'équipe d'Algérie affrontera, mardi 7 septembre, l'équipe nationale Burkinabé, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. A l'occasion de la première journée qui a eu lieu le 2 septembre, l'Algérie a foudroyé la modeste équipe de Djibouti avec le score lourd de 8 buts à 0. De son côté, le Burkina Faso avait pris le dessus sur le Niger, 2-0.